bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que je ne vous présente pas de tutoriel mais j'avais envie de partager avec vous l'avancement de ce sur quoi je travaille actuellement c'est à dire la quatrième formation de mon cursus complet sur unity que j'ai nommé le guide ultime alors cette quatrième formation euh, tout simplement va porter sur l'intelligence artificielle euh, les agents de navigation évidemment on va étudier pas mal de choses comme les recasts et autres pour pouvoir justement créer un comportement euh, au personnage et évidemment pour ceux qui me suivent vous savez que à chaque fin de formation j'aime bien réaliser un atelier pratique pour justement euh, exploiter tout ce qu'on a appris dans la formation et là bah, je commence à avoir terminé alors il n'est pas terminé à 100% parce qu'il y a encore quelques petites bricoles à peaufiner mais euh, vous allez pouvoir observer euh, bah, ce qu'on va réaliser dans cette formation alors à savoir que c'est un jeu de type fps le personnage on l'avait déjà réalisé dans la formation qui traitait de l'animation en 3d et donc on va tout simplement récupérer l'asset et puis on va partir de là on va modifier les choses pour réaliser ici un level complet de fps shooter alors, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous voulez aller voir les formations, il y a le lien sous la vidéo. Et euh, bah, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, bah, je vous dis à très bientôt euh, et ce coup-ci pour un tutoriel.